Dans cette vidéo, on va parler du cas particulier des suicidés en tant que passeur d'âme. Comment on peut gérer ça Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là Donc euh, je vais... Je fais cette vidéo parce que je reçois de nombreuses questions sur comment aider euh, les suicidés. Donc euh, je partage avec vous l'approche que j'en ai. Pour moi, les suicidés, c'est un passage d'âme comme les autres. Il n'y a pas de différence particulière à avoir. Les différences, en tout cas les... les, les je les subtilités, les consciences qui m'aident à accompagner les suicidés, c'est que souvent, ils ont peur d'aller dans la lumière. Ils sont encore dans un système de croyance euh, qui est euh, lié au dogme religieux. Si tu te suicides, tu vas en enfer. Grosso modo, c'est ça le, le speech. Et donc, les défunts suicidés, ce, qu ce qui est important, c'est de les rassurer énormément, de les rassurer et de leur expliquer les choses différemment, en leur disant très clairement euh, « T'es mort bon, ». Ça, généralement, ils le savent, mais si jamais ils ne sont pas rendus compte de vraiment affirmer « t'es mort, ton âme est vivante, mais ton corps est mort euh, ».« Je comprends que tu aies peur d'aller vers la lumière, euh, car les religions ont toujours prôné dans leur dogme que les suicidés n'iraient pas au paradis. » C'est entièrement faux. Tu as le droit d'aller vers la lumière, tu as le droit de retourner chez toi en tant qu'âme, euh, et ce ne sont pas aux curés ou aux rabbin de euh, décider de cela. » Tu as le droit de t'avancer vers la lumière, rien ne va t'arriver, tu vas être accueilli avec énormément d'amour, tu as fait une expérience comme une autre, et c'est tout. Donc ça, c'est la première approche que je vais avoir, c'est vraiment de rassurer le défunt suicidé, de lui expliquer les choses, de lui dire pourquoi il ne va pas vers la lumière. Et généralement, il va se sentir reconnu dans ce qu'il vit, c'est que « mais je n'ose pas y aller parce qu'on m'a dit que je devais rester au, au, en enfer ». Donc euh, voilà, et si jamais il y a des résistances, en fait, j'essaie de déterminer euh, quel est le dogme religieux avec lequel le défunt est mort. Autrement dit, est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman, est-ce que c'est un bouddhiste, euh, est-ce que c'est un juif Et une fois que j'ai senti ça, je vais me dire bah, « ok, euh, il est chrétien eh », et bien je vais demander à un être de lumière ou à une divinité en lien avec cette religion de venir confirmer mon message. Donc, si on est sur un chrétien, eh bien, je vais demander par exemple à Jésus, à Marie ou à Saint-Pierre ou aux trois de venir leur dire eux-mêmes, au défunt. Et donc, ils vont envoyer une énergie, ils vont envoyer une information vers le défunt à ce niveau-là. Ce qui va le rassurer et dire, bah, ok, le passeur d'âme, il me raconte une histoire, certes, mais là, c'est directement Jésus ou Marie qui me le dit. Et donc là, une fois qu'ils ont eu cette info, euh, ils remontent. Donc, si c'est un bouddhiste, eh bien, appelez Bouddha, tout simplement. Euh, dans les cultures juives et euh, musulmanes, je n'ai pas, pas de référent, je n'ai aucune connaissance dans ces cultures-là, mais vous pouvez, euh, si vous en avez, euh, voilà, demander à, à Mahomet, par exemple, de venir lui dire. Euh, chez les juifs, on peut demander, je ne sais pas, peut-être que je vais dire à une connerie, à vraiment, à minescu si je une connerie, mais peut-être à Moïse de, de venir. Euh, voilà l'approche que j'ai. Euh, vraiment leur expliquer, tout simplement, c'est un cas comme les autres. Il est juste mis à part parce que les dogmes religieux disent « Non, tu t'es suicidé, c'est contre nature, donc tu dois aller en enfer. » Mais ça, ce sont des hommes et leur interprétation des textes qui dit ça. À aucun moment, euh, ce sont des êtres de lumière qui affirment cela. Donc voilà pour les suicidés, euh, c'est aussi simple que cela. C'est un passage comme les autres. Leur blocage, c'est leur système de croyance par rapport au fait qu'ils aient le droit ou pas d'aller en enfer. Et donc là, il suffit de le lever. Voilà, donc on peut également accompagner avec l'histoire du manteau, euh, as peur d'aller au paradis, as peur de rester en enfer, tu la sors de toi, s'il y a besoin d'accompagner dessus. Mais à, normalement avec ces pistes-là, euh, vous allez avoir euh, beaucoup, beaucoup de réussite sur l'accompagnement des suicidés. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.